Okay. La poupée, t'as vu la poupée T'as vu la poupée Sur le fauteuil euh, Quel fauteuil Une Une Au front à gauche, au front à gauche, là ici. Au grenier Non, en bas. Ok, très bien. Quel âge avez-vous Quel est votre âge quel est votre âge Quel âge avez-vous Quel est votre âge Quel âge avez-vous Savez-vous planter des choux hmm. Pas un bonjour, rien vraiment. Mmh. la mode de chez nous ok très bien très bien très bien Z, très bien Alors, ça c'est pour me rappeler pourquoi je fais ce métier. Oh, J'avais fermé la porte Orb, dots. Orb, dots. <rire> Non! Ah <rire> Ah très bien, ça fait. Ça... Je pas que ça fait plaisir, tu vois, mais. Euh... Oh, Banshee sans deck. Sans deck Banshee, allez. Celle euh, bougie. Celle bougie. Très bien. On a tout ici. Alors, on va voir si on a des empreintes avec un z majuscule. in while Petit bateau, il roule sur l'eau, c'est rigolo! 85 déjà. Bougie, sel. Bougie, sel. Bougie, sel. Bougie, sel, Bougie, sel. Euh... Ok. Oui, alors je... est-ce que vous avez entendu les bruits de pas quelque peu euh, inquiétants, qui nous rassurent pas du tout, euh, qui sont euh, ceux qui font pleurer Voilà, les mêmes, les bruits de pas qui font... Oui. Voilà. Un chouïa, même plusieurs, tu vois. Euh, J'en ai connu des chouïas. Celui-là était extrêmement violent. Mmh. Ah, C'est passer la bougie. Ouais, je je suis en solo pro, euh, le cast. Non, non. Ok. Arrêt photo, lent. connaître les mécaniques pour savoir jouer seul non je suis juste euh, complètement euh, naïf et euh, je, je déteste ma vie c'est les plus grandes qualités pour aller enquêter euh, tout seul sur un lieu hanté où tu risques ta vie bah, pour 120 dollars mon gars attends euh, ça vaut le coup quand même il peut pas nous chasser si je ici il n'a pas écrit dans le livre. Non, bah non. Attends, on a eu les trois, là. On a eu les trois. C'est une Banshee. Banshee, c'est l'une des plus... Euh, des plus pires. Là, idéalement... On a 72. Idéalement, je prends ça. Et je vais chercher l'os. C'est quoi Franchement... Ça se fait, hein. Je prendre la photo. Euh, hein je ne sais pas si je peux prendre la photo euh, du vous-doudou. Je pense que oui. Hein. Je pense que oui. des points. Hein. Je ne sais pas aller tout visiter. Ouais, 5. Os. os. Os On n'a pas vu de d'os en haut. Os. Un petit os dans la chambre de bébé Ok. okay. C'est du grid, ça. C'est efficace, la croix sur la branchée Euh. C'est à l'endroit où il apparaît, les croix, c'est à l'endroit où il apparaît. Si c'est proche de la croix, euh, ça sert, sinon ça sert pas. Je pense qu'il en va hein. dans un entramètre, voilà exactement, c'est triste. Ok, Très bien. Je pense qu'il en bas, hein. je pense qu'on a une mâchoire ou une cage thoracique oubliée par quelqu'un en bas. Quelque part, par inadvertance. Genre euh, zuiplop. Euh, Ma cage thoracique. Un truc dans ce goût là. 8 mètres. Oh merci beaucoup jean rien Et bienvenue. Ok ok. Et quelqu'un n'a pas laissé traîner son sa mâchoire ou son... C'est une planche à pain. Je confonds souvent les planches à pain et. les caches thoraciques. Désolé, je. Ben, C'est juste que.. Gendu éternu, et... plop, plus de caches thoraciques. Bah Allez C'est tout pour moi <rire> c'était pour moi hop là Welcome back. I've got some jobs ready for you. 210 210 dollars allez allez allez là ici est ce qu'on va trouver un fémur là 10 degrés 14 Oh non, on me dit pas que c'est en dessus On me dit pas que c'est. Oula. Magazine, ok. Chambre, 18. Non. Quel... Quelqu'un a laissé traîner son omoplate. Ici. Oh ben dis donc Faites attention à ça! Hein. Ne, ne, ne laissez pas traîner vos omoplates! Sur Isaac. 18? 18? Hein. On a quoi? 16? Je crois que c'est le mien. Ah, tu Je vais te dire, avec tes points de chaîne, tu peux t'en acheter d'autres, hein. Okay. Oh mon dieu. Ok. Oh non, il a éteint, il a éteint, il a éteint. Il a éteint, nom de Dieu. Ah oh, oui, il y a un grenier là-dedans, totalement. Il y a totalement un grenier. Il a complètement éteint. C'est le match like Il y, qui, qui roulent, il y a des trucs qui roulent là on est d'accord qu'il y a des trucs qui roulent Merci. Je pense qu'il est là. Hein. Salut toi. Comment ça Comment Ok. Terrifiant mais hospitalier. C'est aussi ce que je me disais tout à l'heure. Je pense qu'il est là. Hein. 11. C'est déplacé. Un, deux. Ok. Ouais. Attends. Mais il est là. Mais c'est sûr. Euh. Attends. Non Il est complètement dans la cuisine en fait. Mais il est complètement là. Il est complètement là. Il est là. Cuisto, cuisto. Il est complètement là. Le fantôme du frigo. Ok. va récupérer ça. Ok.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 Il y a une bouteille qui a roulé, vous l'avez entendu la bouteille rouler. Je garde la lampe, hein, je ne m'en pas plus. Je ne sépare plus la lampe. Là c'est 5, 1, attends. Il est partout, Qui serait pas dans la pièce là Non. Il est complètement là. Il est complètement là. Mimique Quel âge avez-vous Quel est votre âge Quel est votre âge Quel âge avez-vous Ok, c'est pas grave, vous répondez euh, quand vous vous en tirez. De... Okay. Il t'a pas chassé, il m'a juste raccompagné, bien sûr, il était là en train de dire, écoutez, euh, la sortie est par là, les sorties de secours sont par ici, par là. Hein. Bien sûr, c'était genre, euh, giga une tu vois. Okay, okay. Non <rire> il va, il va. Il va il... Alors, Jean, non, sortir de. il est un peu vénère. Merci Vegeta pour les cartes, si moi. Merci beaucoup. Ah ouais, avec son moque de l'enfer Je vais sortir. Je suis en l'import de sortie, s'il vous mais... plaît. Ouais, ouais. Merci Ok Regardez ce beau château fort Regardez comme c'est joli On est bien dehors Oh non, 60... Oh <rire> Tu vois mon fils, tout ce qui se trouve dans la lumière du ficus un jour sera toi <rire> C'est ouf, on n'a pas un seul indice EMF5, c'est. Euh, les probabilités euh, sont ok. Hein. ça rigole pas, genre Banshee revient, ouais ouais Bah, voilà. j'ai pas l'impression qu'on est beaucoup rigolé, tu vois c'est quoi, je pense je pense MF 5 je dirais, c'est le dot c'est le feu la lumière le feu ça va bientôt être le chalet complet tu vois je suis en train de regarder il... <rire> mais c'est un vrai mais non mais c'est c'est la bougie c'est la bougie la bougie qui fait ça qui fait cette lumière chelou on est d'accord 2-7 le schéma a fait 2-7 donc mf5 est validé en théorie je suis d'accord pour le mf5 en, en théorie hein. Là, je suis à 5 ans <rire> bah oui en théorie je brûle la maison et on est ok tu vois est ce que Spirit Box, ah bah non, c'est aucun de cela. Donc ça c'est ok. au Obake. C'est pas température glaciale C'est sûr que c'est pas température glaciale. Parce que sinon on aurait fait un... Tu vois Par la bouche comme ça. Ça aurait fait des buées partout. Parce que je vais arriver, il va être euh, colère. J'ai pas écouté le chat. <rire> Heureusement que j'ai pas écouté le chat. Merci le chat! Est-ce qu'on peut noter le nom des gens qui ont dit il y avait rien dans le livre? Alors? Tout le monde vous juge. C'est pas écrire. <rire> L'excuse la plus nulle. Il a pas écrit là. C'est un, une ordonnance. Ça n'a rien à voir. <rire> c'est une ordonnance. Ça compte pas comme une écriture fantomatique. <rire> Les médecins, c'est pas pareil. Je suis désolé. <rire> Ah non, rien à voir, rien à voir. Attends, excuse-moi, quoi. Excuse-moi. Puis mailing, c'est un chat, ça n'a rien à voir non plus. 165 dollars! <rire>